Donc, première chose à faire, c'est analyser le setup. C'est très très très compliqué d'analyser un beau setup. Par rapport au perso, par rapport au race. Il a pas Murloc. Y a pas mecha. Donc on est dans une compo plutôt big, de fait qu'il n'y ait pas Murloc. Même s'il n'y a pas mecha, il y aura plutôt du big. Sylvanas, c'est pas si big. C'est plus tempo. Tess Rokara, Finlay. Je vais prendre Finlay. Même si Tess, en vrai, dans un archétype Big, peut être intéressant, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs Bigs possibles ici. Il peut y avoir Big L.M., euh, big, LM euh, big Naga, Big Pirate, Big Démon. Et le problème, c'est que si nous, on part sur un Big, bon attendez. Euh... Bon, le fait qu'il n'y ait pas Murloc donne pas trop envie de jouer gardien. Non, il y a Mecha, pardon. Il y a Mecha, donc euh, Big est encore meilleur. On va prendre la cupidité. La coupé euh... Ok. Bon après. vrai. En vrai c'est pas si mal dans un big. Euh... Galakrond. Mais après Galakrond normalement il a un peu plus d'armure. Mais dans un lobby big ça peut être pas si mal. Donc ouais, le fait qu'il y ait mecha, ça donne encore plus envie de jouer big, pour le coup. De nouvelles recrues à vous proposer. Je vous explique pourquoi... Euh... C'est drôle, ça. <rire> T'imagines, tu joues à F4, à ça. Tu joues beck vent, on te propose ça. C'est horrible de faire qu'un choix. Enfin, de toute façon, on va pas acheter, hein, mais... Mais c'est pas mal. Euh... Je vais prendre le client ici. En fait, il y a un spot sur le tour 5 où on a un mana flottant. Et en fait, je transforme ma créa en 3-4. Après, je la laisse en 3-4. C'est-à-dire que je ne vais plus jouer avec client. Et le spot du, du 5 gold, bah, je trouve qu'il est intéressant. Et je trouve qu'une 3-4, c'est meilleur qu'une 2 1 un boubou divin. Même si, même si on peut avoir au bot en taverne 6 qui fonctionne avec tout tout. Mais le problème, c'est que au bot c'est nul. Si j'agresse au bot, euh, je suis deg. Là ouais, j'ai pris lui, parce que si jamais j'avais un deuxième client, bah, ça aurait été vraiment un setup rigolo. Ok. On va rondelle. Rondelle, c'est vraiment une super carte. Ça enfin, nous génère beaucoup de pièces. Non, rondelle, rondelle c'est une carte sur laquelle on peut s'arrêter. Alors, par contre, il faut quand même arriver à construire. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste. Faire des pièces fait perdre hein, dans ce jeu. Hein. Enfin, ça fait pas gagner de faire des pièces. Hein. Comme si on s'amuse avec Galewix à acheter, revendre, acheter, revendre, avoir plein de pièces. Et avec ces pièces, acheter, revendre, acheter, revendre. Bah En attendant, il y a des adversaires qui achètent des cartes pour nous battre. Ils nous battent, ils nous mettent des dégâts. Et le. Le problème c'est qu'à un moment donné quand on commence à créer on se fait taper quoi. Merci Tighty Bottle pour le prime. Merci beaucoup c'est gentil. Donc ouais sur Rondel on peut vraiment s'arrêter. Et l'avantage c'est que ça me donne la possibilité de partir en Rafam Curve ça si je veux. Pas forcément utiliser le pouvoir. Bon ça dépendra un petit peu de la quête aussi. Jouer des bêtes ou des nagas. Ah waouh. Jouer des bêtes des nagas, ça se fait assez vite avec Rondel vu qu'on récupère une carte par tour. Livre de cuisson, c'est très fort. Après ça va pas trop avec le pouvoir, parce que livre de cuisson à la base on, a, on aurait envie de jouer au euh, mecha. Enfin plutôt Mecha Taverne 3-4 quoi. Faut jouer des cris de guerre, là il n'y en a pas. Corruption à l'anima, c'est... Je sais pas si c'est aussi ok que ça. Corruption à l'anima. Démon, mecha. Je pense que ça existe. C'est moins fort que ça. Ça, c'est très lent. Enfin, c'est pas très lent, mais c'est lent. Ah, j'ai envie de livre de cuisson. Hein. J'aime bien au-dessus. Hein. C'est juste que c'est très compliqué à la mettre en place. C'est dur là Pas beaucoup de cris de guerre dans ce jeu On va prendre ça Donc la carte qu'on va En fait la carte qu'on up on, on la prend à la fin du tour c'est assez sympa Ça c'est assez cool. En fait j'ai l'impression qu'Anima ça va être plus naturel à la faire. Même si je vais pas forcément la jouer. Il ah, y a quand même des spots où on la joue. il hein. ah, y a des monts mecha, ça c'est des monts mecha Anima. Ok Là c'est pareil, on va cliquer. récupérer 4A. On va, up. on va ça. On va ça. Et vous voyez, fin de tour. C'est pour ça que Rondel c'est assez sympa avec euh, la cupidité. Alors certes, ça nous crée pas un board énorme. Et j'aurais tendance à dire que si vous n'êtes pas très à l'aise avec enfin, avec les patterns de Battlegrounds et avec le fait de, de jouer, on va dire... Euh, euh, comment dire euh, euh, je pourrais dire le fait de jouer euh... mécanique auto... par automatisme. En fait, si vous aimez jouer par automatisme dans des patterns que vous connaissez, si vous aimez être à l'aise, faut pas partir sur ça parce que ça, ça vous oblige à partir sur des curves un peu bizarres. C'est forcément ça va vous, enfin, je sais pas comment je pourrais dire, mais c'est un peu tricky. C'est peut-être un peu trop technique pour vous, mais si vous après, il faut bien commencer quelque part. Voilà. Vous pouvez faire une game, vous faites votre top 7, votre top 8, mais au moins, il bah, y a des patterns que vous avez un petit peu plus maîtrisés. Mais voilà, si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise et que vous avez pas envie de perdre, bah, vous faites une curve classique et vous laissez ça de côté. Mais si vous voulez, on va dire, vraiment améliorer votre niveau, il va falloir passer par le fait de prendre des rondelles. Ah, c'est rigolo ça. Euh Ok. Bah écoutez, let's go. Hein. Let's go, let's go. Comment ça marche On achète. Est-ce qu'on peut claquer un pouvoir Ah ouais. Ah si, si. Il y a un spot où on claque un pouvoir. C'est ça. Non, non, non. Attendez. Si je vends. J'achète, j'achète. Je vends, vends. Ouais, ouais, c'est bon. Je vends. Ah merde j'ai pas la quête Attends mais... Ah, putain je suis un connard moi Ah j'ai fait le connard Bon c'est pas grave Écoutez on va, on va faire euh, autre chose hein. On va garder de la carte en main hein, écoutez hein. On va juste faire ça et passe On va juste faire ça et passe Et au prochain tour on partira By bad, j'ai cru que c'était démon. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'était démon le truc. On fait ça et on passe Ou alors. Ça me paraît ok. 24. Comme ça, on danse au prochain tour. Là, je suis pas sûr qu'il ait vraiment besoin du pouvoir dans ce spot. Ah va juste faire ça. Par contre, on va essayer de placer en. Pour optimiser un peu oh, notre board est pas mauvais sur un t8 en tout cas il y a un peu de stats je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais persuadé que c'était démon et naga monsieur auto auto persuadé en somme que c'était démon et naga merci de d'ardeville Scully. merci pour votre soutien bon ça passe quand même hein. bête ou naga ouais, ouais ouais bon C'est une bête hein C'est un naga plutôt Euh... Oh, ça c'est un peu problématique quoique Un peu quand même Dans, sur Pachemar ou sur Menace Sur Menace plutôt. Ah, Pachemar c'est gros. En fait, il me faut 5 pièces. Enfin, je peux jouer. Ça, je pense que je vais le greffer là-dessus. En fait, il me faut 5 pièces. Alors, si je vends ça. Ça marche, hein. Allez let's go. En fait, je fais ça. Roll pouvoir. Roll. Ça déjà. En espérant juste pas manger euh, le, le, le 5-6. Put. Voilà. Ok on va récupérer un pachemar. Alors on peut toujours jouer Naga même si là on est un petit peu de on en a un peu de retard en termes de taverne Mais en même temps on a un setup qui marche plutôt bien La question c'est Est-ce que c'est un setup pour faire top 2 Moi ouais, je pense que vrai mais il n'y a pas de tant de boubou quoi. On n'a pas les dragons de 1, on n'a pas les crépitants. En fait, euh, on a déflecto ou rien. Après, on peut up quand même. Hein. Au pire, on peut up. Bah up, on jouera en U au module. On aura pas grand chose de plus. Hein. Ouais, Pachemar, ça marche bien avec ça. Parce qu'en fait, on booste nos créas. Et ensuite, on les revend. Donc j'aime vraiment bien Pachemar dans le, sop... dans le spot corruption. Ouais ça va dépendre, je hein. trouve. Pas des mauvaises cartes. C'est pas trop. J'aime bien l'idée d'avoir amalgame. Par rapport à ça déjà. Et par rapport à la... Peut-être faut prendre un up. Up roll. Achat pouvoir. Le problème c'est si qu'on ne profite pas ça. On va le faire. Hein. va le faire. Euh... La question c'est. J'aurais choisi le même. Ah, je vois ce que vous voulez faire. C'est pas mal ce setup avec Alacron là, il est vraiment rigolo. Bah, le, le top c'est d'aller jouer dans la 4, comme ça on récupère naturellement les ennuyaux, même si ennuyaux est une carte rare. Ne pas oublier hein, la rareté des cartes. Il y a des cartes qui sont plus ou moins faciles d'accès. En fait, l'ennuyau, c'est une carte rare dans le sens où quand il est greffé, bah, l'adversaire il va souvent garder sa créa. Par rapport à un 4 à tir, qui n'est pas une carte rare. Ou un on va. Je vais comparer avec un autre T4. Typiquement avec euh, la rondelle. Voilà. Rondelle, c'est une carte à un moment qui vire d'une compo, on est d'accord. Donc c'est une carte qui a vocation à être prise par les joueurs et encore par certains joueurs. Et ensuite d'être revendue. Okay. Donc en fait en termes d'itération, sur une rondelle, on est toujours plus ou moins à son itération max. Ou du moins itération max moins 2 enfin on est moins 2, au mieux on est moins 2, enfin au pire on est à moins 2. Sur un ennuyo, parfois on peut être à moins 3, moins 4, moins 5 d'itération. Bon bref. Euh. Ok. Pff, ouais, non, je vais, je vais faire le, le, le up quand même L'ardeur. C'est rigolo l'ardeur Pire quoi là Lui Non, lui. Non, lui. Non, lui. En fait, j'aime bien garder 4 A parce que vous voyez le démon, je donne 2 d'attaque. Donc là, je vais juste faire ça. Je vais acheter ça. lui je l'ai à la fin du tour je vais greffer ça sur lui je vais quand même jouer dynamiteur parce que c'est un énorme steak à moins de... ouais non si je veux quand même le jouer bon ça va quand même être compliqué de partir en pirate mais je me laisse cette possibilité là Ok, 1 sur 2, ah zut, ah non il y a les vraiment hop ok, Vos ont vraiment tout donné. on danse là On va danser sur une bricaille je crois, après, ouais, en fait j'aimerais bien jouer lui, en fait faire un espèce de setup où genre, euh, lui qui stat, vous Lui qui stats. Là, on pourrait presque le garder parce qu'il prend de la stat. Peut-être on vire l'ardeur et on se dit que a priori, oui on va pas jouer pirate. Je pense qu'on est. Même si on a un deuxième lardeur, ça ça nous fait pas partir pirate. Non, il faudrait trois là d'ailleurs parce qu'il y a lui. On vend les deux, lui et lui. Trois. On vend ça, on vend ça. On a un rôle pour lui. On joue lui, on joue lui. On récupère pas mal de trucs. Et puis on va bouboule. On va mettre ça devant. Comme ça. Comme ça même. Il y a un cleave. Ouais, pirate un peu tard. Merci Arnaud1974 pour le soutien, merci beaucoup. Bon là il faudrait des ennuyaux, il faudrait des menaces répliquantes. Comme ça. Vous voyez là, il est vraiment MVP hein, cette rondelle. Il est incroyable. Hein. Bon ça c'est pas une compo qu'on aime. Hein. <rire> c'est pas une compo qu'on aime affronter ça. Ça va bien taper quand même. À gauche. À droite. À droite, meurs pas, meurs pas. Nice. Good, good, goat. Vous voyez la, la puissance du Pachemar avec euh, Corruption. Parce que là, on gagne quand même pas mal de stats hein, gratuitement. Bon, on a la menace. Je pense qu'on peut la greffer. Hein. Let's go. On fait ça d'abord, non Si jamais il y a un ennui haut. Euh. Peggy, c'est pas mal en vrai. Parce que je peux d'abord Peggy. Et après, c'est ça qui vire. Je vire ça. Ah non, parce qu'on veut pas que ça aille sur Peggy. Ah, on s'en fout, de toute façon, Peggy elle va partir, non Il va partir. Ou alors un Pachmark ou ça. J'ai pas envie de virer rondelle. Ah non mais il y a la brute. On va faire ça. Ouais on va faire un, un, un move comme ça. Ah mais il y a deux brutes. On vire pas. Peut-être on vire rondelle. Hein. Ou alors on vire euh, Peggy, elle fait moins de ça. Ah non, non si je peux faire ça. Ça. Ça. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ah, ça ah. Oh, en vrai je peux le garder lui hein. Ah j'aime bien l'idée. il ah, faut le passer ce truc hein. Y'a pas de murloc dans le lobby, hein. Il n'y a pas de Murloc dans le lobby Bon c'est pas mal on va avoir pas mal de trucs pour le Pachemar ça c'est cool Oh bien attaquer ça <rire> Pas mal Ok. Bon, ça c'est dur à battre. Hein. Les, les compos. De toute façon, le gars qui a 42 qui a mis des coups de 22. De surcroît, à Arana qui est normalement un perso méga tempo. Bon, a priori, on sait que on est à 0%. C'est pour ça qu'il ne faut jamais viser top 1. Parce que si on vise top 1, donc on prend un peu plus de risques et qu'on joue contre des adversaires trop forts. Contre qui on se dit on n'a aucune chance plus tard. Bon, en fait, euh, on va juste finir 4 ou 5, voire 6. Attendez. Je... Mon propos est peut-être pas clair, je le réexpliquerai après. Euh, ça, on s'en moque, je pense. On va bien avoir un mec à Après, on peut roll. Hein. C'est vrai, on hein. n'est pas obligé de danser spécialement. Hein. Oh, c'est bien ça. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Le Pachemar c'est... Je pense Pachemar c'est meilleur en vrai. Quoi que... Ah si Pachemar c'est... Ah je pense hein. Ah ouais, je pense Pachemar est meilleur que le démon. Euh, merci Flying Camembert. Parce qu'en vrai il peut donner des trucs tricky, typiquement s'il donne un boubou divin c'est intéressant. Merci Camembert. Hello Fichou, merci encore pour tes contenus. Petite question pour toi le chat, comment fait-on quand notre femme est jalouse de toi entre Youtube et les streams Je passe quasi plus de temps avec toi qu'avec elle. Ça je peux pas te dire mec. En relation humaine je suis proche du néant moi. Après c'est quand même vachement plus important je pense dans la vie de. Enfin, je suis pas un expert hein, mais de d'être bon sur BG que d'avoir une femme non T'as toujours Bob hein. Tiens un jour t'as l'impression d'avoir plus rien à voir, as Bob. en fait t'as pas plus rien, t'as Bob. Et ça c'est important. Ok, focus. <rire> Ah le plus beau, notre Alain Juppé. Donc là on achète d'abord Peggy. Ensuite on fait Zop. Zop. On en prend un peu de stats. Vous voyez on optimise vraiment tout, tout ce qu'on peut. On vire ce garçon. Ou alors on vire un autre garçon. Combien de garçons on doit virer Je eh, crois qu'on va devoir virer Rondelle. Non on va virer par maintenant. Après, on a le droit de virer ça pour ça. Hein. Mais bon, c'est un peu dommage. Après, on a le droit de virer Pachemar pour ça. Non, je vire mon contre. Ah, Peut-être faut. Ah Je crois que je vire Pachemar là maintenant. Ouais, let's go. Il est gros ce J'ai envie qu'il ait y... une. Ouais, on va faire ça. On va roll pour le... la rondelle. Rondelle qui donne rondelle. Le monde est sauvé. <rire> Non c'est pas sur un antolooper, je pense que ça n'a pas de sens. Oh là, beau bébé, beau bébé. Boum. Boum. Visez les trolls. Boum. Attends mais comment je fais pour perdre euh, Je perds pas là. En fait c'est parce qu'il est 6. Donc ça faisait 18, et eux c'est 2, donc ça faisait... Il pouvait y avoir 22, mais bon, c'était vraiment pas de pot. La Leader. Rage, donc. Et c'est une bonne carte. Ah, ça c'est relou, hein. Je t'entends, mais... Envie de crever. <rire> Ok ah, Il fallait tenter je pense Parce que sinon en stats ça aurait été quand même un peu léger Sachant que je pas envie de virer ni ça ni ça ni ça first ça hein. first ça on met quand même ripop pour lui autre que lui, ah, lui et lui c'est celui qui roulait sur le lobby bon bah écoutez on fait top 3 franchement c'est pas mal encore hein. vous voyez anima c'est vraiment ça c'est important de bien le bien le maîtriser anima c'est méca démon voilà quand vous voyez méca démon parce quand vous voyez anima en plein peut... enfin c'est plutôt ça parce que méca démon c'est pas une compo qui existe à part avec alter ego et euh, Anima. Mais quand vous voyez Anima, comme ça, ça vous facilite la réflexion. Juste regardez s'il y a euh, Mecha Démon. S'il y a Mecha Démon, après, évidemment, faut voir si les autres quêtes elles sont ok ou pas. Hein. Et si les autres quêtes ne sont pas spécialement ok, vous savez que vous allez pouvoir monter quelque chose d'assez fort en soi, parce que ma compo elle est très forte. C'est juste que bon, en face, il euh, y a un Gangropter doré assez rapidement, on a des créatures qui sont quand même hors du commun. Et cet adversaire-là, il avait également des créatures hors du commun parce qu'il avait double en doré, boost à plus de... Enfin, pratiquement 100 PV. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un setup où là, on peut considérer que ces deux joueurs-là, ce sont des joueurs high-roll. Mais lhigh n'est pas la norme. Donc, on peut se dire, ta compo, fichou, elle est sympa, mais elle fait pas top 1. Et moi, je peux vous répondre que... Euh, comment dire euh, alors peut-être vous avez raison théoriquement je pense pas mais je pense c'est une compo qui fait top 1 enfin, pas là dans ce spot évidemment mais, mais en fait euh... là on est sur une game avec deux joueurs qui ont high roll et en fait nous en jouant beaucoup plus tempo dans cette game on a enlevé les RNG on a extrait les RNG de cette game parce qu'on a fait top 3 alors peut-être qu'en termes de... de potentiel on avait moins de potentiel que ceux qui étaient derrière nous mais grâce vous voyez grâce à on va dire la tempo qu'on a réalisé au lieu de forcer une compo de faire n'importe quoi, bah ça nous a permis d'accrocher un top 3. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement, ou en tout cas ce qui est derrière le raisonnement. C'est qu'en fait, là, il y a des joueurs qui ont essayé de créer des choses fortes et qui ont, ils sont peut-être même arrivés à créer vraiment des belles compos. Des compos qui font très souvent top 1. Sauf que, ils ont rencontré les deux joueurs qui ont high-roll. et forcément dans leur construction... bah ils ont eu des petits problèmes de tempo, logiquement, quand t'es dans la construction, t'es un peu moins dans la tempo. Et en fait, ils se sont fait écraser. Et nous, en ultra tempo, on a fait top 3. Est-ce clair? Mais ça, c'est important de le maîtriser parce que parfois, ça ne veut pas dire qu'ils avaient tort. Mais en tout cas, nous, on a eu raison dans cette situation. Mais la vérité de enfin comment dire, la vérité de cette game, c'est pas la vérité de la game d'après. Mais en tout cas, dans cette game, on, nous on était dans la vérité, même si on a eu un peu de chance, on est parti là-dessus, on aurait pu essayer de construire plus, et on se serait fait écraser. Et il y a des adversaires qui voilà, ont essayé de construire, mais ils n'ont pas pu y arriver parce qu'ils étaient dans une game roll. mais encore une fois, roll n'est pas forcément la norme. Et là, nous on était dans la vérité, on était dans l'échec.